Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais commenter euh, la première ligne en haut de ce graphique Donc euh, on a une série de, de symboles Alors le premier en partant de la gauche c'est le symbole du judaïsme euh, Donc euh, ce, enfin, les, les, les juifs ne reconnaissent pas le Christ, donc ça pose quand même un, un gros problème euh, Ensuite c'est le symbole avec lesquels et le compas, c'est le symbole de la franc-maçonnerie donc la, la franc-maçonnerie qui a été maintes et maintes fois condamnée par l'église, et là je renvoie au, au document le plus récent, c'est l'encyclique Humanum Genus du Papillon XIII en 1884, donc je vous invite à, à la lire, si vous voulez en savoir plus. Euh, ensuite, c'est le, avec le marteau et la faucille, c'est le symbole du communisme, qui a été condamné dans l'encyclique Divini Redemptoris, euh, du pape XI Pien, en 1937, donc là je, je vous invite à lire l'encyclique, hein, mais j'ai trouvé vite fait un, un article, donc là on a une photo une magnifique photo de Karl Marx, ultra connu, bref, euh, cinq raisons pour lesquelles l'église condamne le communisme comme intrinsèquement pervers, donc euh, la propriété privée est un droit humain naturel, donc effectivement qui n'est pas respecté par le communisme, le communisme viole la subsidiarité, c'est-à-dire que, le, en gros, l'État tend à tout accaparer. Et c'est un principe fondamental de la doctrine sociale de l'Église que la subsidiarité. Ensuite, euh, effectivement, le, le, le, les États communistes ont persécuté l'Église. Euh, ce, ce sont des, des États résolument athées, effectivement, qui, qui, qui impliquent la lutte des classes, alors que... Euh, euh, la doit, on ne doit pas se faire la guerre entre nous mais plutôt coopérer et euh, l'église à ce titre défend euh, les, un régime économique corporatif, de type corporatif et donc pas euh, basé sur la lutte des classes. Ensuite, euh, donc là après l'étoile et, et le croissant de lune c'est le, le symbole de l'islam qui est une hérésie complète et aberrante. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Euh, mais je vous invite à regarder si vous avez des, des, des doutes, si, si vous si vous questionnez sur l'islam, je vous conseille le site de l'abbé Guy Pages, qui est un spécialiste et qui a. Qui a donc je, je vous mettrai le lien de, de ce site, Islam et Vérité, qui est très bien fait. Ensuite, euh, on a le symbole du Tao, le, le Yin et le Yang. Euh, et aussi, on a alors, un. Un, un symbole que je n'ai pas identifié, mais qui doit être un symbole oriental, des espèces de balais, quatre balais, enfin quatre râteaux, euh, nord-sud, est-ouest. Euh, Là, je ne sais pas du tout ce que représente ce symbole, c'est forcément un, un symbole oriental. Donc, euh, le, le Tao, ça, ça, a été, euh, ça a été initié par la haute au 6e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. Et de toute façon, il faut savoir que les, les, les, idéaux, enfin, les, les systèmes de croyances euh, orientaux euh, sont, nés, sont tous nés avant le Christ. Donc déjà, ça doit poser question. Ils n'ont pas bénéficié de la lumière du Christ. Ensuite, on a la, la croix gammée euh, ou Swastika. C'est un symbole à la base hindoue, mais qui a été repris par, euh, par Adolf Hitler, donc par, par, le, par le nazisme. Euh, alors le, le nazisme a été, euh, a été condamné par l'encyclique euh, Mitbrenander-Sorge euh, du 14 mars 1937, donc c'est pi-11 toujours. Alors euh, sur le site du Vatican il n'y a pas de version française, mais bon la version française est, est assez facile à trouver, si ça vous intéresse. En gros ce qu'on qu peut reprocher au nazisme, c'est le racisme, le culte de l'état et du chef. Et une forme de paganisme. Euh, ensuite, euh, donc on a le symbole euh, du protestantisme. Donc, le protestantisme est une hérésie. Euh, c'est une hérésie qui ne reconnaît pas les trois blancheurs du, du, du, christia, du, du catholicisme, ce qui est assez gênant. Alors, les trois blancheurs, c'est l'autorité du pape, l'eucharistie et l'immaculée conception. Euh, et j'ajouterais juste au passage que c'est impossible que la vérité jaillisse 1500 ans après le, le Christ. Ça n'a tout simplement aucun sens. Euh, ensuite on passe à droite. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Donc là on a la fleur de lys et la croix, la croix du Christ. Alors la fleur de lys, c'est le symbole de la, de la royauté française. Alors il y a plusieurs, euh, donc on, en général il y, a, il y a trois fleurs de lys. Euh, euh, là on a, on a les armoiries euh, de la France. Euh, alors, les, alors les trois, les trois feuilles, euh, ça peut représenter la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Ça peut aussi représenter les vertus théologales. C'est-à-dire les trois vertus théologales, je rappelle, c'est la foi, l'espérance et la charité. Ensuite on a la, la, croix, du euh, donc la, la croix du Christ. Donc la croix du Christ, ça peut faire l'objet d'une vidéo. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo sur la, la mortification. Mais en fait, la croix du Christ, c'est tout un état d'esprit. C'est aimer Dieu plus que soi-même c'est avoir l'esprit de pénitence. Et là, je renvoie à Luc 13, Luc, verset, Luc chapitre 13, verset 5. Euh, donc là, il y a, vous voyez, il y a plusieurs versions de, de, de la citation. Alors, souvent, ils disent, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. La plupart des traductions disent ça. Mais euh, la bonne version, c'est celle-là, non, je vous, je vous en assure, mais je vous déclare que si vous ne faites pénitence, vous périrez tous de la même sorte. Donc, il faut vraiment, enfin, là, on comprend que faire pénitence, c'est une condition sine qua non du salut. C'est-à-dire que si vous, vous voterez dans les plaisirs, dans la débauche, dans, dans, dans la course à l'argent, dans, dans la, je, je ne sais quoi, la, la, la course au pouvoir, ou... Vous, allez vers, vous êtes sur l'autoroute de l'enfer en fait. Et donc ça m'amène à vous dire qu'il faut choisir une bonne version de, de la Bible, hein, parce que la plupart disent, euh, si vous ne vous repentez, vous périrez tous euh, de même. C'est pas, pas, pas tout à fait le même sens. Hein. Donc moi je vous conseille pour acheter la Bible, euh, une bonne Bible, c'est d'avoir l'imprimatur, ça c'est évident, mais avec les trois cachets si possible et essayer de prendre une Bible avant Vatican II, hein, parce que l'esprit Vatican II n'a pas que du bon, le concile est, est, est valide, hein. le concile n'est pas, pas à remettre en question, même si les fruits sont, sont quelque peu amers, mais c'est un on peut dire que c'est un saint concile, mais bon... Euh, on en a fait de très mauvaises choses euh, et ça ne fait qu'empirer. Moi j'ai cette Bible, c'est la, la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français par l'abbé J. Begler, nouvelle édition aux éditions euh, DFT. C'est une Bible de 2002. Donc euh, voilà, je vous, là je suis sur le site du Christ-Roi. Christeroy.net. Voilà, je vous salue et à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.